Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de prise en main du connecteur Bécon. Nous allons donc le paramétrer en passant d'abord par l'administration de, de Bokeh dans le menu bibliothèque numérique, dans le sous-menu connecteur. Bécon est en fait une base de connaissances nationale qui fournit des ressources numériques en ligne pour les différents acteurs scientifiques. Elle permet de voir des données et facilite les données l'échange de données et communication entre les différents acteurs. La gestion du connecteur se fait à travers son tableau de bord. Pour l'activer ou le désactiver, c'est l'URL de moissonnage qui permet de gérer ça. Il faut donc fournir une URL valide, qui sera paramétrée ici. L'URL d'authentification du SSO, c'est un service tiers qui vous fournit une notification qui permettra de faire la passerelle entre le portail et les ressources numériques en ligne. Pour pouvoir faire les, le moissonnage des, des bouquets, il faudra paramétrer différents fichiers XML qui seront au format KBART fourni par Bécon et reconnu par Bécon On peut en créer plusieurs, autant qu'on veut et on peut y associer, mais c'est de façon facultative, des types de documents qui seront paramétrés et uniques au, au connecteur Bécon Ces types de documents sont paramétrés ici fournir un code et un libellé unique pour chacun d'entre eux et ne sont supprimables que s'ils ne sont pas utilisés par un fichier Excel. Ces types de documents sont là pour fournir une aide à la recherche de notices dans l'écran les, les front de bloquer. La gestion des droits n'est pas obligatoire mais elle est disponible. Le diagnostic SSO, lui, pour l'instant, n'est pas, pas disponible et n'est pas supporté. Et dans le boissonnage, on a l'activation du, du badge qui va permettre de faire le, la création des différents albums et notices associés au connecteur d'écran. Ce boissonnage est soit lancé automatiquement par Cosmogramme si vous planifiez ici si les, les jours d'activation automatique du traitement, ou alors vous pouvez le faire de façon manuelle. À la demande. Et en fin de tableau de bord vous avez un récapitulatif des albums qui ont fait créés grâce à ce moissonnage et des notices. Les albums vous envoient vers la recherche de collection de bokeh avec un filtrage sur le type Bécon et pour les notices on les retrouve du côté front de bokeh dans le résultat de recherche filtrés par leur type de doc voilà pour cette vidéo merci au revoir